Bonjour à tous. Nous sommes le 16 août 2021. Il y a quelque chose qui se passe de très, très important en Afghanistan. Ça se trouve être euh, euh, Kaboul, euh, qui euh, est repris par les talibans suite à la décision euh, euh, très, très, très contestée de Joe Biden, qui a retiré les troupes américaines, euh, qui va les retirer d'ici le, ben, le 30, euh, 31 août. Mais euh, déjà, les troupes ont sorti, les talibans ont repris facilement Kaboul et le président euh, vient de... le président euh, que les Américains avaient mis en place euh, en Afghanistan euh, vient d'être... Euh, de, de, de, de concéder la victoire aux... Euh à, aux talibans et euh, il faut se souvenir là que ça fait 20 ans que les américains sont dans l'afghanistan avant ça il y avait eu les russes qui avaient comme été euh, un très bon bout à essayer de, de combattre les, les afghans mais les afghans l'afghanistan c'est un territoire très montagneux et les afghans sont, sont très très experts de leur territoire connaissent très très bien euh, comment ça fonctionne et ça nous fait euh, ça nous rappelle des souvenirs euh, euh, tout simplement de la fameuse prise de Saïd par la, euh, il y a 60 dans les années 70 là à la fin c'est la fin de la guerre du vietnam euh, la prise de saigon où on a vu des américains des troupes des euh, troupes américaines se faire évacuer l'ambassade américaine se faire évacuer c'est une, une situation très très très similaire et euh, on, on un peu tout tout ce qu'on vit en ce moment, là, euh, j'en ai parlé quelques fois dans mes vidéos, euh, on se trouve à être dans une situation très très semblable à celle des années 70. Ce qui est arrivé dans les années 70, on a eu euh, euh, cette fameuse fin de la guerre du Vietnam, ça correspond à ça, prise de Saigon par euh, le, euh, le, le, les Vietcong euh, au Xinhming, euh, donc, on a repris euh, ce que les Américains la, les Américains étaient là depuis euh, 60, quelques, 67, je crois. Mais avant ça, il y avait eu les Français qui avaient essayé dans les années 40, ensuite euh, 50... Euh, on a eu une période de guerre en Indochine, qu'on appelait ben, le Vietnam. L'Indochine, d'environ une trentaine d'années, 30-35 ans. Et euh, il faut se souvenir, dans le contexte qui présageait à l'époque, dans les années 70, Nixon avait déclaré qu'il euh, qu détachait l'or du dollar américain. Et euh, c'est justement une des raisons pour laquelle il avait détaché l'or, lui-même l'a dit. C'est que, dans le fond, c'est à cause des coûts de cette guerre-là euh, qui était la guerre du Vietnam. mais là, on se retrouve dans une situation très, très simil... similaire. Et ça fait 20 ans que les Américains sont là. C'est arrivé après le 11 septembre. Si vous vous, vous, vous souvenez pas, je vais vous le rappeler, ce qui est arrivé au 11 septembre, lorsque les, les tours ont été, euh, World Trade Center, ont été attaqués, euh, bon, peu importe ce qu'on croit, là, c'est pas ça qui est important, là, je, lorsque les tours ont été attaquées, tout de suite, on a dit que c'est les terroristes euh, euh, d'Afghanistan qui ont fait le coup, on avait dit ça au commencement. Donc, ce qu'on est allé faire, on est allé, avec la coalition mondiale, on est allé euh, bombarder euh, les Afghans, euh, l'Afghanistan, et on se disait que ben Laden était caché là. C'est ça qu'on qu prétendait. En tout cas, on l'a tué un peu plus tard, là, pas mal plus tard, mais quand même, on disait qu'il était là. Et c'était un nid à terroristes et ainsi, ainsi de suite. Et on a fait en sorte que la, la guerre, euh, une guerre Hitler là, a éclaté euh, en Afghanistan. On a bombardé, bombardé très, très rapidement les endroits, les montagnes que je me souviens encore de mémoire, où on disait qu'il y avait des, des, des talibans qui étaient là cachés. Et, euh, on a beaucoup, beaucoup de bons. Et euh, un, un année plus tard, on disait que dans le fond, c'est pas eux, c'est... Euh euh, c'est l'Irak euh, qui était responsable et ainsi de suite, suite et, et euh, là c'est là qu'on a comme euh, bombardé l'Irak euh, euh, moi je pense que c'est des prétextes peu importe, on n'embarquera pas dans les détails mais revenir à ce qui est arrivé euh, en, en Afghanistan hein, et c'est très très important de souligner parce que dans le fond euh, la, la, la guerre, la guerre Hitler, euh, de d'Afghanistan où on a installé des troupes américaines à partir de ce temps-là et eh bien c'était comme euh, euh, la pseudo résolution du des fameuses taux qui ont été euh, attaqués par deux avions. Donc, c'était la pseudo, euh, euh, comment je pourrais dire, solution pour justement régler ça au niveau du peuple américain. On est allé plus tard avec... Euh, euh, Saddam Hussein, là, en Irak, mais non, a, il faut revenir à, avant ce qui est arrivé. Et à partir de ce temps-là, les troupes américaines étaient sur le territoire afghan. Et il euh, faut dire que euh, le, le, le fait que les troupes euh, étaient présentes, euh, on avait une pseudo, euh, on a mis un président fantoche là, euh, qui vient de, de, de, de donner, euh, de, de se sauver de son pays, tout simplement. On, on a vu euh, dans des vidéos l'hélicoptère qui sauve, euh, euh, qui avait quelques heures avant, je je crois, avait dit euh, oui, on a des, euh, des bons combattants qu'on a formés, qui ont été formés par les Américains. On a 300 000 hommes et euh, les, ta les talibans n'ont que 75 000 hommes, il n'y aura pas de problème. Et euh, quelques heures après, ils se sauvent en hélicoptère. Donc, euh, c'est ce qui est arrivé. <rire> et euh, Biden, euh, tout ça est de la faute de Biden. Euh, faut euh, c'est une décision que Biden a prise. Euh, Quelques-uns vont, vont rappeler que Trump avait parlé, oui, de retirer des troupes euh, d'Afghanistan, mais il faut comprendre que Donald Trump n'aurait jamais, euh, jamais été d'une manière aussi précipitée. Je ne veux pas défendre Trump tout, mais on, se, on est en ce moment avec des décisions euh, des démocrates qui sont absolument euh, absurdes et qui pourraient en 2022, parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénat euh, ben, les élections du Sénat, en 2022. Ça s'en vient très, très rapidement. Et d'après moi, les Américains ne pardonneront pas à, à, à Joe Biden d'avoir pris une si mauvaise décision. Et là, dans les médias américains, justement, on commence à, à, à, à le voir. Là. Plusieurs médias américains commencent à prendre euh, au sérieux cette décision qui a pris de retirer les troupes euh, rapidement de même. Et lorsqu'on a des Américains en territoire euh, euh, dans un, un autre territoire et qu'il y a seulement un Américain qui décède ou euh, qui, est en, qui est en prise d'otage, les Américains les Américains n'acceptent pas ça, ils pourraient euh, vraiment, euh, euh, on se souvient, euh, en tout cas si vous vous souvenez pas, je vais vous le rappeler, c'est Jimmy Carter, les prises, la prise d'otage, la fameuse prise d'otage qui était en Iran, euh, je crois, euh, je ne me souviens pas du nombre de 200 quelques, je ne me souviens pas là, des détails, mais à cause de ça, euh, Jimmy Carter n'a pas fait un deuxième mandat, les Américains n'ont pas pardonné, justement, à, à Jimmy Carter euh, d'avoir euh, négocié avec les tirs. Hein. Je ne me souviens pas là, de l'événement, mais euh, pour vous dire que ce qui peut arriver euh, en 2022... Euh, et puis, il faut se dire aussi que Kamala Harris euh, n'est vraiment pas populaire. J'ai vu les sondages qui sont sortis euh, sur euh, Fox, Fox Business, donc... Euh, on va dire que c'est pas des médias euh, Fox business, business et qui parlent de la popularité de Camilleri, c'est absolument catastrophique. Donc, pour une vice-présidente qui a pas fait grand chose euh, à date, euh, Biden essaie de lui filer quelques dossiers pour. Euh, mais euh, non, elle n'est pas aimée par le peuple américain, elle n'est pas aimée par son parti. Euh, Joe Biden a encore pris cette décision, une mauvaise décision, de mettre Kamala Harris euh, comme ben, euh, sa seconde, euh, vice-présidente. Euh, donc euh, non, ce n'est pas quelque chose d'élogé non plus pour Biden. Et surtout... Euh, avec ce qui se passe euh, euh, au niveau encore de l'impression monétaire, comme vous savez, et euh, <rire> c'est drôle un peu. Jérôme Powell commence à parler euh, qu'il va arrêter d'injecter euh, le 150 milliards par mois depuis... Ça, c'est arrivé depuis 2020, là, 150 milliards de dollars par mois. Ça, c'est à part de tous les autres programmes euh, qui ont été excusés. J'ai un peu de... D'allergie à cause des autres programmes qui ont été. Euh, ça ça ne, ne touche pas le 150 milliards par mois et Joe Biden a dit qu'il euh, qu va arrêter euh, ça, mais moi je pense qu'il ne pourra pas arrêter. Et euh, lorsqu'il a parlé de taux d'intérêt aussi, hein, qu'en 2023 on va monter les taux d'intérêt, ça n'arrêtera pas parce qu'il ne peut pas se le permettre. Tout simplement, euh, Joe Biden, et je pense euh, pas simplement à Joe Biden, mais la secrétaire du Trésor aussi, l'ancienne euh, euh, présidente de la Fed, euh, euh, Yellen. Donc, non, il n'y aura pas de retrait de, de, de dollars. Ils ne le peuvent pas, absolument pas. Et même s'ils ils prétendent que l'économie va bien, tout ça, c'est eux qui, tout simplement, maintiennent cette fausse économie. Mais l'événement qui est arrivé, il euh, faut le, le, le, le ressouligner, là. le président, euh, président afghan, je l'ai mis sur mon site, euh, Ghani, là, qui s'appelait, il s'est enfui tout simplement. Et quelques heures après, comme je vous le rappelle, a dit euh, non, on était prêts à combattre les talibans, on est 300 000, bon, on a formé 300 000 soldats avec... Euh, et euh, <rire> je pense que tout le monde... Et, et les images sont vraiment tragiques. Là. On voit, euh, on n'a pas le temps de regarder ça, ça se trouve avec les talibans, les talibans qui ont repris euh, le, le, le, le, la, la siège de, de la présidence. Et... Euh, euh, on voit que c'est les images copiées-collées de Saigon euh, lorsqu'on a eu euh, la défaite euh, des Américains au niveau de cette guerre du Vietnam euh, dans les années 70. Donc, euh, c'est du copier-coller, la même chose. et euh, euh, C'est à suivre euh, ce qui va arriver. C'est très, très important comme événement. Et euh, je voulais aussi vous parler, euh, bien, il y avait trois, quatre sujets que je voulais toucher. Euh, bien entendu, je voulais vous euh, parler de ce qui arrive ici au Québec au niveau de la manifestation. Euh, on ne sait pas comment il y a eu de monde exactement, mais le journal de Montréal est allé dire 15 000 personnes. Moi j'ai des amis personnels qui étaient à la manifestation, j'aurais aimé ça y aller, j'ai pas pu en tout cas. Euh, mais euh, euh, <rire> eux-mêmes ont filmé, ils m'ont montré un peu ce que ça représentait, à part de même si les organisateurs ont filmé, euh, <coughs> Il y a une photo qui est sortie au niveau de, de, de, de, de, la, de la manifestation. Euh, la place des spectacles, je connais pas, mais on peut rentrer 25 000 personnes dans ce petit bloc-là. Et on voyait que c'était full, full, full. Et si on multiplie euh, ce petit bloc-là avec euh, tout le monde, qu'on voit la grande photo. Là, de, de, on peut évaluer la foule à peu près... Euh, Écoutez, on va être prudent, Bon, il y en a qui ont dit 150 000, peut-être 100 000, 50 000, je sais pas, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est un désaveu au passeport. Et en France, c'est la même chose. À plusieurs euh, euh, villes, ben, à Paris, mais plusieurs autres endroits en France, euh, je pense qu'ici, le peuple commence à se lever pour euh, ben, contre ce passeport vaccinal-là. Euh, donc, euh, il y a eu Maxime Bernier qui a parler Maxime Bernier qui est conservateur, euh, pas conservateur excusez, là, non non non, faut pas, euh, ce qui se trouve être, euh, euh, c'est le Parti populaire euh, au fédéral euh, qui a parlé euh, dans cette euh, Là. Euh, euh, malheureusement, eric Duhem n'a pas parlé, mais j'aurais aimé ça l'entendre. De toute façon, mais je, on, on l'a entendu euh, en conférence de presse euh, à l'Assemblée nationale. C'était très très intéressant. Qui lui, euh, qui est le seul euh, chef euh, d'opposition. Lui, il n'est pas encore élu, mais contre le passeport vaccinal. Donc, euh, je voulais souligner ça aussi. Euh, un autre euh, élément que je voulais souligner, parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles. Hein, J'essaie de essayez de prendre du temps un peu pour rassembler toutes ces nouvelles-là. Je vous les mets ici en bas. Vous voyez... En bas, là, c'est ça. Euh, euh, ben, avec un peu les indices boursiers, je n'ai pas eu le temps de travailler ça bien mieux, mais de euh, toute façon, on est comme dans le rouge ce matin euh, à cause justement des événements euh, qui sont très, très importants qui se passent aux États-Unis. Euh, c'est l'inflation, la fameuse inflation, pour revenir là-dessus. Et dans les années 70, comme je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Saigon, qui est un peu, là en ce moment, ce qu'on vit avec euh, Kaboul, c'est un peu le Saigon euh, des années 70, Kaboul 2021, qui se trouve être euh, les Afghans, les Afghanistan qui à des afghans là, qui reprennent euh, euh, leur, leur pays euh, et euh, on se trouve à voir la fuite des américains ou des autres européens qui étaient là ou certains euh, afghanistan qui étaient pro euh, euh, pro présidence là, du du régime des Américains, qui est là depuis 20 ans, faut se souvenir. Donc, euh, on a ça de similitude à Saïgon, euh, qui euh, s'est vidé rapidement, rapidement. Les avions étaient là et euh, les personnes essayaient de grimper, mais c'est la même, même chose qui se passe en ce moment euh, à Kaboul. Donc, euh, euh, c'est ça. Et l'autre grande nouvelle qui se passe en ce moment, ça se trouve être la fameuse inflation. Euh, ça, c'est... Vous savez très, très bien, en tout cas, vous l'avez entendu dans mes vidéos, que Jérôme Powell et euh, euh, le président Biden ont dit que euh, l'inflation était temporaire et que tout va se replacer, qu'il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est un article que j'ai mis euh, sur mon site, que j'ai placé sur mon site où on parle, justement, je vais euh, partager ça comme ça. On va regarder ça plus attentivement parce que c'est vraiment, vraiment important. Euh, bon, c'est les programmes économiques de Joe Biden, tout ça. Euh, euh, les salaires, c'est la, la donnée qui est importante. Les salaires euh, ont augmenté à un rythme de 4 On va dire, oui, euh, les salaires en glissement annuel là, en juillet. Là, donc, euh, on a eu une augmentation de salaire. Cependant, euh, la hausse de l'inflation, qui est calculée avec le CPI, je crois, bon, donc, euh, euh, a augmenté de 5,1 Donc, on est en déficit de 1,4 au niveau de l'inflation, euh, au niveau du produit qu'on paye, même si on a un salaire qui est plus élevé. Euh, les denrées alimentaires et les autres matériaux euh, sont les matières premières, euh, même sur le, le bois d'oeuvre a baissé beaucoup beaucoup, là. mais euh, parce que les en passant, les, euh, les entreprises, euh, les, les, les vendeurs de bois, tout ça, on, se sont retrouvés avec des surplus d'inventaire, je vous l'avais dit, euh, quelqu'un m'avait donné le tuyau euh, dans le, le secteur euh, des matériaux, avait dit il y a beaucoup beaucoup de bois d'oeuvre qui est retenu dû au fait que les prix sont élevés, on va faire plus euh, plus de dollars possibles, ben là, ils se sont fait un peu prendre parce qu'on se trouve avoir des surplus d'inventaire. Donc, euh, beaucoup de personnes qui, euh, euh, qui avaient euh, des projets, les ont retardés maintenant, on a du bois qui est moins dispendieux. Euh, donc, euh, oui, vraiment, on n'a pas le temps d'aller voir le graphique du bois d'oeuvre, mais c'est une réalité. Donc, euh, pour vous dire que dans l'article, ce qu'elle dit, tout simplement, on a eu une augmentation euh, de la consommation là, de 5,4%, même si les salaires ont augmenté, n'ont pas augmenté assez pour compenser euh, l'augmentation du coût de la vie euh, donc euh, c'est ça euh, le, le, dans toute le, la le, le même, le même mouvance qui arrive là, cet automne aux États-Unis, parce que là, on parle des États-Unis, on a le 300 supplémentaire qui avait été donné aux Américains qui étaient au chômage, donc on arrête ça. Euh, puis, euh, bon, il y, y a le crédit euh, d'impôt pour enfants de 3600 au niveau américain qui va continuer. Donc, euh, non, au niveau euh, des, euh, des États-Unis, là, on va avoir un automne euh, euh, de vache meg, parce que dans le fond, même si... Euh, euh, les, euh, les Américains fortunés sont devenus plus riches depuis le début de cette crise. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, d'Américains euh, qui, euh, la classe moyenne et la classe faible aussi, les pauvres, sont devenus plus pauvres. Et donc, euh, euh, ça se trouve être un peu l'article, ce qu'elle parle. On n'ira pas tout à décortiquer, mais tout simplement pour souligner que les, les prétendus euh, signaux d'inflation euh, que Biden et même paroles avaient dit que c'était temporaire. Tout va se replacer. C'est pas tout à fait ce qui se passe sur le terrain. Et Biden est un peu pris au piège parce que ben, Biden et Powell et Jack et Hélène, tout, tout ce, ce euh, les joyeux troubadours sont pris au piège parce qu'après av avoir injecté beaucoup, beaucoup d'argent dans les marchés, euh, ben on, oui, on se retrouve avec des indices plus élevés parce qu'on l'a vu que la corrélation est claire. On a injecté beaucoup, beaucoup d'argent dans, euh, dans les marchés directement parce que dans le fond, le fait d'avoir donné beaucoup d'argent à, à des personnes, euh, euh, surplus de chômage, il y a des personnes qui se sont trouvées avec beaucoup, beaucoup de surplus, qui ont acheté beaucoup d'actions euh, sur les marchés, ce qui a fait euh, monter des indices directement. Mais là, on se retrouve, euh, en, après cette, cette euphorie là, boursière, là, on se retrouve, euh, disons, euh, dans une situation qui cet automne pourrait être Peut-être s'aggraver. Moi, je crois que, je comme ce que je vous ai dit, euh, euh, même si on a une bonne correction, un mini-crash, peu importe, euh, la Fed euh, n'aura pas le choix, va encore réinjecter beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Euh, C'est euh, Ils l'ont dit clairement et ils ne pourront pas arrêter l'injection monétaire. Comme ce qu'ils ont prétendu là, à tous les mois. Et, euh, donc, euh, pour vous dire que la situation euh, en ce moment euh, est très, très semblable aux années 70. Et en plus, on a l'or aussi qui, euh, vous savez, ce qui est arrivé de, de, des années 70, l'or et l'argent, bien entendu. 70 et 80, euh, on a eu une explosion littérale du prix de l'or qui avait, après la décision de Nixon, là, qui avait été comme. Euh, euh, de, de détacher euh, le, le dollar américain à, à, à, à l'or, soutenir le dollar américain avec 35 l'once euh, d'or, valait 35 l'once. Euh, lorsque ça a été détaché, on a vu euh, une explosion euh, de l'or, du prix de l'or euh, pendant 10 ans. Euh, ça, euh, on est passé de 35 dollars, mettons, dans les années 70 à 800 40-850 dans les années 80 et ensuite, avec Paul Volcker, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, on a réussi à contenir l'inflation, en tout cas, oui, euh, c'était a contenu, mais euh, là, on a eu euh, l'or qui, pendant 20 ans, a en fait euh, une baisse, mais une baisse très très lente, euh, une baisse, euh, une baisse euh, très très souffrante là, au niveau de l'or et de l'argent, bien entendu, qui a des mouvements plus euh, saccadés, mais euh, de, des années 80, jusqu'à 2000, on a eu vraiment une explosion des indices boursiers. Donc, euh, oui, il y a des similitudes au niveau euh, de, euh, de ce qui se passe en ce moment euh, aux années 70, mais quand même, il faut euh, vraiment se euh, mettre en relief qu'on n'est pas du tout dans les mêmes paramètres vraiment pas parce que dans le fond la Fed euh, injecte depuis bah depuis 2000 euh, de manière plus explosive depuis 2007 et surtout euh, depuis mars 2020 euh, là c'est c'est c'est l'abondance de, de de de dollars américains euh, qui euh, serait pas un peu partout sur la planète et c'est pas nécessairement des dollars physiques donc c'est encore plus facile de de de d'imprimer de, bon, euh, de manière numérique des dollars et on donne euh, la chance aux au dollar de se répartir un peu partout partout sur la planète, même si le dollar a pris un peu de force les derniers jours, Ben là, on se trouve à, dans l'Arctique, on en parle, je vous en ai parlé souvent, euh, on affaiblit la force du dollar américain. Et ça prendrait un étincelle justement pour que le dollar puisse euh, vraiment, euh, bon, je s'effondrer, puisse vraiment connaître des mouvements plus euh, euh, baissiers. Donc, euh, euh, c'est ça, on est dans cette situation-là. Euh, J'aurais beaucoup d'autres choses à vous parler parce que j'ai pas eu le temps de faire euh, des vidéos. Je vais essayer d'en faire plus fréquemment. C'est assez difficile. Euh, j'ai fini mon travail et je, je travaille à la maison. J'avais beaucoup de retard dans mes travaux. Donc, euh, c'est à cause de ça que j'ai moins de temps. Mais euh, donc, euh, est ça peut-être focuser un peu, euh, surtout dans les prochains jours, qu'est-ce qui va arriver avec euh, euh, cette prise euh, du pouvoir euh, des, euh, des, Afgh des Afghans sur... Euh, euh, ben des Kaboul. Là, de, de, de, à Kaboul, excusez. Euh, la prise des talibans, excusez, sur Kaboul et que le président vient de, de partir, de se sauver, tout simplement. Euh, qu'est-ce qui va arriver? ben c'est une situation semblable à Saïgon euh, dans les années 70. Euh, c'est ça 2021, que j'ai appelé euh, l'article. Donc, c'est vraiment, vraiment à suivre parce que c'est les prochains jours, euh, les prochaines semaines vont être très, très importantes, surtout pour l'administration Biden, qui va perdre beaucoup, beaucoup de, de force là-dedans. Et euh, je regarde encore les médias traditionnels. Euh, il faut vraiment comprendre. Euh, je regarde, peut-être moins là, mais les, les médias américains. Et les médias américains, c'est eux qui sont importants. Ce pas les, les médias ici, euh, au Québec, là, euh, mais les médias américain euh, sur la politique américaine, euh, je ne dirais pas « donne l'heure juste », mais quand même donne certaines vérités qu'on ne retrouve pas du tout ici euh, dans les médias québécois. Euh, on a parlé de Kamala Harris, parce que je pense qu'elle étudie un peu à Montréal. On, on dit presque que c'est une déesse. Mais la réalité, euh, Kamala Harris, euh, sur les médias américains, Fox Business, euh, n'est pas du tout aimée par les Américains. Et avec ce qui vient d'arriver au niveau de la décision de Biden de retirer les troupes américaines d'une manière très, très, très... Euh, euh, ben, soudaine, ben là, on a le, le renversement du pouvoir des talibans, euh, par les talibans, et euh, c'est une situation qui était, on va dire stable, qui était maintenue euh, euh, par la présence des soldats américains, et maintenant c'est terminé. Donc, euh, les prochains jours, prochaines semaines vont être très, très importantes au niveau de la politique américaine. Et même si euh, euh, Jérôme Powell a dit qu'ils qu vont arrêter de... de, de de mettre le 120 milliards par mois, moi, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir se permettre... De... Euh, quoi que ce soit donc euh, ça va être à suivre on va euh, arrêter la vidéo là-dessus j'ai déjà 20 minutes de prix mais euh, je vais essayer de faire des vidéos très, euh, plus fréquemment je vous dis, je vais essayer de me discipliner parce que dans le fond, au niveau politique même au niveau économie, ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines c'est très très important donc on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos, merci